Un truc En plus les médiums laser ils sont intéressants parce qu'ils sont vraiment tout au-dessus donc euh, c'est sûr de les tirer et de faire feu quoi. faire enfin, mouche je veux dire. Ouais pour les PPC mais bon le problème c'est que PPC t'es obligé de te montrer et comme t'es pas du tout mobile... Faut que tu sois à bonne distance quoi. vite fait d'avoir une petite merde moi quand je vois un king crab et que je suis avec mon fire starter je vais le voir je hein. <rire> n'hésite pas quoi ah. ah. t'es où et puis que je te vois ah, t'es là ah, ok Je te vois, je te vois c'est bon Il y a une pluie de RM là aussi. Là, ah, là-haut, là-haut, là-haut. Il y a un ECM là-haut, D5. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. Il va faire des fomissiles là, parce qu'on peut s'en manger. target acquired. Uh, Je sais pas trop quoi faire là. On passe sur le côté. Ah là New target acquired. Ah, j'ai mis un AC20, il y reviendra pas. Là-haut, il y a un, un Locust et euh, Azimut 340, il y a un Locust et un autre truc. New target acquired. Je suis... enfin, ouais, New Target acquired. Ah tu m'as touché mais c'est pas grave, allez go. Ah putain, je suis en train de souffrir là. New Target acquired. Ah non, t'es là. Non. quelques tirs de partout et après je vais descendre Ouais ce que je fais target il y a un UAV là où dans ce moment TARGET ACQUIRED TARGET NEW TARGET ACQUIRED HEAT LEVEL CRITICAL J'ai la cible, j'ai besoin d'un essai maintenant T'es sur quelle case Euh... ouais UAV ACTIVATED ah ils m'ont vu là ah je vais y passer bon rouge de partout je la C20, je vais me faire deux lasers ah il lâche pas une arcane quoi ah oh, j'ai rien fait c'est chiant. Droite target acquir acquired to <ro Republic sauté> New target acquired. Ah, critical. Je prends par la droite. New target acquired. New target acquired. New target acquired. Numéro store central. Pilo. Je vais te dire ça. New target. Ouais, il ouais, y a un storm pro, ils sont trois en bas. Voilà, moins de 1. Il y a encore du monde en dessous Ah ouais, il y a encore 2 euh, ou 3 mechas en dessous. Il y a un Nova. Non, c'est un Stormcrow. C'est un Stormcrow avec euh, des larges pulses. Bien joué. Je passe en counter. Je te dire où oui, ils sont. Oh, il n'y a que deux. Ah. Ouais. Target acquired. Le 5 Atlas en bas. En bas. Il arrive dans le. Ouais ouais, il arrive target en bas acquired. dans le truc. New target acquired. Target destroyed. Il est à 67% Atlas, il a du SRM4 Artemis, il a plus en AC20. Ouais, bien joué. C'est 37 hein, si je les marque quand même mes points. <rire>